Salut à tous, c'est et j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude aujourd'hui. C'est l'épisode 7 d'Amnesia v Sense, qui m'a été beaucoup, beaucoup demandé par des gens qui, qui suivaient le Let's Play, qui me disaient à ah, quand l'épisode 7, à ah, quand l'épisode 7, et tout ça, et au début, j'avais pas trop la foi de le faire. Du coup, voilà, c'est pour vous, ce soir les gars, et j'espère que vous allez kiffer. Rapidement, par rapport à l'activité de la chaîne, euh, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'activités pendant les grandes vacances, et quand la rentrée est arrivée, pendant genre deux semaines, il n'y a pas eu de vidéo... Donc voilà, c'est normal, c'est la rentrée. Euh, on va aller se remettre au rythme, etc. D'ailleurs, j'espère que vos rentrées se sont bien passées. Et du coup, là, on va commencer à s'y remettre un petit peu, à refaire des vidéos. Notamment avec un montage LOL que j'avais annoncé sur Facebook. Réalisé par OMP qui va sortir bientôt. Voilà, du coup, on go. Et on va essayer de se rappeler à peu près où on en était, du coup. Ah, ça faisait longtemps. Là, ça faisait longtemps, là, on est chaud. Pourquoi ce chargement dure trois plombs déjà d'entrée ah voilà nous y voilà alors si vous vous souvenez bien on était allé par là et on avait fait les trois salles de torture en récupérant les trois morceaux d'orbe voilà, un 2 onos de stress après on a ça qui est un des trois ingrédients qui sert à faire je sais plus quoi d'ailleurs qui sert à faire... Voilà, euh... ah c'est ça. Un tonique qui permet de sauver ce pauvre gars. Ce pauvre gars-là, l'homme sans mâchoire, comme on l'appelle dans le milieu. Et du coup, on va tout de suite se diriger vers la deuxième salle, où logiquement il y a les derniers morceaux d'orbe. Oh, elle m'a l'air... Pas aussi grande que l'autre. Ah oui, non, d'accord, c'est pas du tout le même style que ce qu'on avait de l'autre côté en fait. Tant mieux j'ai envie de vous dire parce que c'était pas c'était pas officiel de l'autre côté. Voilà. Ça se vénère déjà là. Ça m'a l'air de se vénère là-dedans. Est-ce qu'on a pas à faire un petit monstre de l'eau comme on les aime Ok, ça ça vient à quoi ça moi, moi je saute pas là-dedans moi, même pas en rêve. C'est peut-être ce qu'il faut faire, mais pour l'instant, je, je saute même pas. Est-ce qu'on a un truc au bout de la corde non, on a rien. On va la mettre en bas, hein, dans le tout. On va la lisser en bas, on va voir. On je sais pas ce qu'il y a en train de hurler, mais c'est... C'est l'air, genre. Oups. <rire> <rire> Faites attention, vous posez les pieds. Merci. L'épisode qui commence mal, quoi. Genre, euh... Genre d'entrée, quoi. Merde, je suis revenu. Ah, je suis revenu, là. Ok, très bien. Alors, euh, dès le début, on s'est fait baiser, quoi. C'est... Très bien. Là. Allez, on se prend des gros dégâts. On s'en va Ah oui, non, d'accord. Ouf, là, j'ai pris des bons gros dégâts, là. Ah, putain. Alors, alors là, je commence très bien l'épisode, là. C'est... Là, je suis chaud, là. Hein oh, merde. Mais... Mais je commence mal cet épisode, il, il m'a dit un truc important, et j'ai zappé. Le transept, ouais, c'est quoi le transept, c'est là où je vais là Ça On va essayer de se concentrer un peu, parce que là, là c'est pas fameux pour l'instant. C'est pas oufissime. Ah voilà, le transept. Nous y voilà. Oh, what the fuck. Les étoiles satanistes. Ça à la limite c'est pas étonnant. Genre aussi sadique hein. euh, Par où on va On a quatre choix. Quatre choix, allez on va au pif, on va là. Really nigga D'accord, c'est par là où on vient d'arriver. Ça ne marche pas. On va... On va là. Non pas... Oui, on va là, on va là. Allez, on va là. Oh putain. Ouf. Ça c'est le genre de couleur que j'aime pas, ça. Ça... C'est typiquement le couleur que j'aime pas, ça. Heed, hein. Ah j'ai toujours mon putain de bout de viande, ça c'est dingue ça Ça je sens que ça va me servir C'est quoi au bout de ce putain de couleur. Mais Pour ceux qui ont remarqué, je suis allé chez le coiffeur hein. On s'en bat les couilles <rire> <rire> Alors, un deuxième. Ouf Ouh. Ouh. Ça ça fait mal ça Ça j'en ai mal pour lui Putain leurs salles de torture elles sont violentes hein. c'est pas des c'est pas des c'est pas de la petite torture gentille quoi Là c'est vous asseyez le mec dessus en fait C'est aussi simple que ça Vous asseyez ça Il y a ça qui lui rentre dans les... Euh, voilà dans le... Vous m'avez compris Et ça fait mal Monter descendre sur le pieu. Ah putain. Oui. Mon dieu, mais imaginez-vous là-dessus, quoi. Imaginez-vous là-dessus. Ok. Attends, on a compris la technique. On cherche le morceau d'orbe, on se casse. Pas de temps à perdre. Alors où est-il il est là, il est là. Ok par contre je sens bien les, les sales bêtes là. Je sens bien les sales bêtes arriver. Qu'est-ce que ça fait genre, quasiment -moi, deux mois que j'ai pas joué à... à Amnesia. Ou un jeu d'horreur quelconque d'ailleurs. Hein. Là je rush, je m'en bats les couilles. Moi j'aime le rush. Bon. Elle est, elle est là, la sale bête, là. Vas-y, viens, viens, viens, Je te prends, moi. Moi, je te prends, moi. Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ça Alors, ça, je connais pas ça, par contre. Attends, il y a un mec à. Oula, c'est une scie, ça Alors, qu'est-ce que c'est que ce moyen de torture, là Alors, là. Violeur était pendu la tête en bas. La scie entre ses jambes s'était logée dans la. Marche. Attendez, what Le mec a. Ah, ah, on a un petit schéma. <rire> Mon dieu. Oh, j'aurais préféré jamais le voir ce schéma. Vous voyez c'est magnifique, juste celui, juste celui qu'on connaît pas ils nous mettent le petit schéma pour nous montrer comme c'est gore, regardez comme ils sont tous joyeux là, ah c'est horrible, c'est horrible, putain, allez on progresse dans le nord, on est des thugs, je sens que je vais me prendre le screamer de ma vie, même pas, même pas, je suis déçu, là il était facile à me mettre là. Alors oh, je me demande bien où il mettent cet escalier. On ira en dernier, hein. du coup on va récupérer tous les orbes avant. Ah, c'est sombre, c'est trop sombre. Les putains de rats. Little bitch hmm J'aime bien ça. Ah ça, ça m'a l'air ça, ça plus complexe que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc de psychopathe encore Ah, on a encore un petit schéma. Alors ça marche comment ça c'est un poids j'imagine ah oui c'est on l'écartelait en fait on l'écartelait mais genre d'une manière différente j'aime ça j'aime la souffrance moi j'aime la souffrance ah putain ça douille ça c'est à quoi de faire ça Euh Je, c'est moi qui suis bizarre. Je rêve ou ça bouge là Ah, j'aime ça, le son, le son de la souffrance. Vous, vous kiffez ça Moi, je kiffe ça. Mais j'ai rêvé où C'est vraiment elle bouger là. J'ai dû rêver. Hop là. Ah merde, je suis en train de devenir fou là. Aïe aïe aïe. Je suis en train de devenir fou. Hop là. C'est pas magnifique ça 1, 2, 3, 5, 6. On a tous les morceaux d'orbe. Donc maintenant on peut aller dans l'autre monde. C'est presque trop facile, j'ai envie de vous dire. Y'a pas un autre truc là? C'est presque trop facile. Ah bah non Tu veux qui m'a fait peur Ridicule. <rire> du coup on va voir ce qu'il y a en haut de cet escalier. Hein. Si mon mec veut bien monter. Ah putain, mais il est bugué cet escalier. C'est pire escalier du monde, ça. C'est pas possible. Putain. Mm -hmm. Il a sympa, lui. C'est le baron, je crois. Avec sa sale gueule. Intéressant, Jackson. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici De l'huile. Bon, ça se fait toujours plaisir, hein. Hop là, une cordelette. Ouais, ça c'est les trucs casse-couilles. Je dois vous avouer que je suis que je suis pas tout hein, dans l'histoire. Alors. Et ils font des expériences, mais c'est des malades mentaux, quoi. Tous les humains ont une approche très semblable vis-à-vis -vis de la gestion de la douleur physique et de la terreur liée à l'anticipation. En même temps, quand tu te fais torturer, euh, tu vas pas rester là en souriant euh, sans crier, quoi. Je veux dire, euh, un peu con, ces mecs là hein. Ils dépassent les prouesses qu'ils sont initialement... Ça. La destruction physique et mentale de la victime. un fusil, un, ton, un sentiment de tour De... Pff, oh... Il est quelle heure Rappelez-moi. Trois heures. D'accord. Je, je comprends pas mieux pourquoi j'arrive pas à parler. Alors. Exécuter cette torture avec parcimonisme. avec des coupures pour que le... Oh mais vas-y, mais... Mais je termine même pas de lire ça, quoi. C'est... psychopathe ce mec c'est pas possible c'est torturer un maximum la victime sans la tuer quoi c'est genre ils sont horribles ces hommes ils sont horribles bon allez on va rusher pour peut-être essayer de de passer euh, dans l'autre monde parce que j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble je me demande vraiment ce que c'est j'avoue j'ai eu ah non d'accord j'ai cru voir une sale bête au fond mais... ouais donc on va essayer de rusher jusqu'à Jusqu'à l'autre monde Parce que j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble Du coup Il est où Il est où Il est où Il est où, Il est où y a rien Vous êtes sérieux à jouer comme ça y a rien y a rien Exact. Uh -huh. On est face à un choix ou euh... parce qu'au début je croyais qu'on n'avait pas le choix. Attendez, où est-ce qu'on peut Pas euh... Guidoiers. Ah c'est ça, donc il nous faut une micette toxique, on l'a, l'essence vitale, on l'a pas, il nous faut beaucoup de sang d'un humain, bon, il y en a partout donc ça ne va pas être trop dur, hein. et le tamper, ils disent qu'il faut changer de monde, donc il faut forcément réparer l'orbe pour changer de monde, donc dans tous les cas, euh, je vois pas comment le sauver avant de réparer l'orbe genre, enfin, c'est pas faisable, je suis désolé mec mais... Oui tu m'as encore demandé ça. Du coup j'ai un nouveau moment non Ouais non. Bon. Pour l'instant on va le laisser crever. Hein. On va partir là-dessus moi je propose. On va partir sur la technique Groschlag. C'est toujours le mieux dans ce genre de jeu. D'ailleurs c'est la technique que je pratique au quotidien. Dans la réalité, donc... Euh, pourquoi changer dans un jeu, j'ai envie de dire. Hein Gros schlag forever. Aïe Qu'est-ce qui se passe, là Il est derrière, là Non. Alors, pourquoi vous me mettez des coups de pression comme ça Oh Ils sont plusieurs Ils sont deux Dormez? Dormez? What? Attends, pourquoi ils sont deux? Va falloir m'expliquer le délire du jeu parce que j'avais trouvé le cadavre de l'ombre puis je l'avais retrouvé plus lent Ah ok c'était fait exprès que je meurs Je me disais le dormait il, il est pas normal Alors là ça change absolument tout les amis Là ça change absolument tout Je suis dans une putain de cellule Et je suis gardé par des ombres Je vais me faire torturer ma race Ah mais... oh, je vais douiller Ah, je peux péter le barreau là j'ai trouvé déjà quoi faire, et eh, voilà, ok hein? Pro Gamer Pro Gamer Qu'est ce qu'il y a Hop là on va récupérer l'huile Apparemment ah, là, les deux ombres qui nous sont sorties sur la gueule. Putain. Oui, bon, bah, Merci. Momento utile. La porte de la cellule est fermée. Trouvez un autre moyen de sortir. Merci. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit ouverte. Hein. Bon. Réfléchissons 5 secondes. Voilà. Ok. c'est parce qu'en fait je suis allé plusieurs fois en tôle. Du coup euh, j'ai un peu l'habitude des évasions et tout ça. Je suis un peu euh, expérimenté dans le domaine des évasions. Donc voilà. Merde. Merde je dis ça et je trouve pas comment faire quoi. C'est ridicule. Ah s'il faut faire bouger. Nickel. Non parce qu'en fait le... Le mec euh, qui s'est évadé dans le 4 dans la vidéo de WMP, euh, c'est moi. Hein. Je vous l'ai jamais dit mais c'est moi en fait. Donc voilà, voilà. Bon. Easy, j'ai envie de dire. Easy. Bon. J'ai envie de dire easy. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, oh, oh. Ça se vénère. Ça, ça veut dire qu'ils sont vénères. Elle est ouverte cette porte ou pas Oui elle est ouverte. En fait j'ai presque envie de rester dans la cellule parce que vu les, les mecs vénères qui qui rôdent dehors... Euh... Qu'est-ce qu'on a là Ouais, bon. Les notes d'un prisonnier, hein, on va passer. On n'est pas là pour ça, on est là pour de l'action, de la vraie. C'est quoi ces bruits de mort? Qu'une peur, c'est qu'ils me torturent avec leurs trucs de merde là. Wow! Ah, mais c'est comme ça, moi je lâche le clavier. Hein. On, sur, sur homme, hein. On ne fera pas de commentaires sur cet homme. On ne fera pas de commentaires. Alors il y, y, y a la main qui censure, c'est très bien. Moi j'aime bien ça voilà. C'est un jeu sain ça, c'est un jeu sain, sans mauvais jeu de mots. Hein. MDR, MDR. Bon par contre si vous pouvez arrêter de faire des vieux screamers de mort comme ça. Genre là au moment où je rentre. Ok, cool. Ils m'ont entendu, c'est gentil. Alors un saut en bois. Je sais pas combien d'objets complètement inutiles pour l'instant. Mais genre, complètement inutile, peut-être qu'on peut mettre ça là-dedans, non... Là j'ai la, la masse d'objets là. Ça on peut même pas boire un coup quoi. on peut même pas boire un coup. Bon. Il y a peut-être moyen que je pète ça mais je vois pas l'utilité donc... On va laisser ça comme ça et on va essayer de s'enfuir. On est déjà à plus de 20 minutes hein j'ai bientôt la fin de l'épisode. Ah, là, ça fausse tout, là. Trouver une clé. Merde. Merde, mais... Ah, faut que j'aille dans le... Faut que j'aille dans le whip. Ah non, peut-être que la clé est au fond du puits. Ah, putain, comment ça marche, cette merde. Comment ça marche Ah, ah, ah, ah! Putain, j'ai mis du temps à réagir. La corde doit d'abord être enroulée pour que le saut puisse lui être attaché. What? Non, mais vous foutez de ma gueule! Ah, mais oui, non, d'accord, je l'ai pas enroulé au max. My bad. Okay. Bon. Tout con. Ok. Et genre concrètement, ça va me servir à quoi d'avoir de, de l'eau? À moins que je chope la clé au fond. Hein. Mais je pense pas que ce soit aussi simple. What? Là ça servait à rien là ce que j'ai fait. Ah est-ce que je dois mettre la viande dedans Non pas de la dessus non. Non merde. Alors j'ai du mal à comprendre ce que je dois faire. Ah ben bah, voilà, bah, pourquoi ça bloquait tout à l'heure Non mais ce jeu me troll vraiment. Je me troll vraiment. Allez, remonte petit. Remonte mon petit saut. Qu'est-ce qu'on a là, du coup Non, vous êtes ça, on a de la flotte. Vous voulez que je fasse quoi avec de la flotte Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec de la flotte Si quelqu'un a une idée, hein. C'est fermé à clé, mais bien sûr que c'est fermé à clé. Là... Euh Honnêtement, il euh, n'y a pas grand chose à faire, donc je vois pas trop là. Après, il faudrait chercher plus en détail. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'un putain de d'eau Ouais. Oh, attends. Si. Est-ce Est que je dois pas choper le sang d'une homme torturée sur lui là Ah, je sais pas, j'ai essayé les deux trucs, ça a pas marché en même temps. Non, il a rien à faire avec lui, on hein. va lui donner de la viande non plus. Pourtant, il pourtant, y a le, le, le truc d'action là, donc... Euh... C'est ça qui me rend perplexe. Alors, on va, on va mettre ça pour cacher son, son, son fallu, parce que ça me dérange un petit peu. Bon, très bien. Non, là franchement, je me sens un peu con. Il y a un truc là Ouais, bon. Bah écoutez les amis, euh, on va arrêter là. De toute façon l'épisode, là je vois pas trop euh, ce qu'il faut faire. Alors du coup, si vous avez remarqué un détail... Attendez, on va juste laisser le cadenas avant d'arrêter. Parce... Il m'avait mis quoi avec ça, pardon Non, il m'avait pas écrit ça, non. Ah, putain, ça énerve. Là-dedans, il y avait rien que je pouvais utiliser avec un saut. Hein. Non, je crois pas. Bon, bah du coup, vous savez quoi On arrête l'épisode ici. Euh, J'espère qu'il vous a plu. C'est quoi ça J'espère qu'il vous a plu. Et... Euh et écoutez, si vous avez une idée de ce qu'il faut faire, bah vous me la mettez dans les commentaires. Il y a peut-être un truc, je suis passé devant et je ne l'ai pas vu. Parce que là, pour l'instant, je vois vraiment pas comment sortir. Je suis, suis peut-être complètement con. Donc vous me dites dans les commentaires. Voilà, C'était l'épisode 7 d'Amnesia. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 8. Allez, ciao tout le monde